Bienvenue dans le Love Talk avec Mythique. Je suis en train d'ouvrir mon cœur. On va d'abord prendre des nouvelles des célibataires qu'on a présentés dans les précédentes émissions. Lauriane, est-ce que tu m'entends Bien, bien, bien, bien. Ça fait plaisir de vous revoir. Sur Mythique, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Mythique Voice, qui permet dans son profil d'ajouter un message vocal. Ok, let's do this. Salut, je m'appelle Florian, j'ai 37 ans, j'habite Libourne. Je suis célibataire depuis janvier 2020. Bonjour à tous, je m'appelle Laurie, j'ai 35 ans. Je suis du nord de la France. Euh... Je recherche quelqu'un de d'entier de vrai. Ok Pour cette équipe. Jungle <rire>